On aimerait savoir le truc le plus cher que tu comptes acheter prochainement Je crois que je vais m'acheter un bracelet à 3800 Fred, j'ai craqué en or En or carrément C'est à tous Alors aujourd'hui, partie numéro 2 On demande aux gens c'est quoi le truc le plus cher qu'ils ont acheté Mettez le hashtag Niamalux et dites moi le truc le plus cher que vous avez acheté Moi c'est mobile, 3 millions de francs en suisse T'inquiète, c'est parti Salut mon gars, comment tu vas Bien et toi D'abord d'où viens-tu De Louis Vuitton Ah de Louis Vuitton ouais. Tu es né dans Louis Vuitton J'aime la j'aime le marques le le en fait, j'aime bel outil, le bouton et tout. Tu aimes le luxe quoi Le luxe voilà. voilà. Ok, donc la question c'est qu'on aimerait savoir le truc le plus cher que tu as acheté jusqu'à présent. Maison, boîte, sur tout ce que tu veux, dis-moi. Des peps belles outils. Des quoi Des peu belles outils. Combien ah. après combien Combien t'as payé Bah j'en ai au moins... Euh, au moins 8 hein, sept. Au moins huit Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est quoi une hein. C'est pas combien en tout Bah, je sais pas, hein. Ouais, je le prends une fois, une fois par 16 ans, saison je pas... Ah ouais, d'accord, ok. le point une fois Et moment. là, du coup, c'est quoi C'est des chaussures, Louis Bidon Louis Bidon, oui. Lesquelles Les Arclight, les... Euh, lesquelles euh, C'est une basket. Ok basket simple ok. Et du coup maintenant on aimerait savoir le truc le plus cher que tu vas acheter prochainement là. Ah je sais pas. Prochainement un truc cher là. Faut déjà avoir les moyens. Toi je pense que t'as les moyens toi je sens Non là. les moyens ça vient. Ça, ça vient Ça, ouais, ça viendra on va dire que tu as de l'argent toi ça va. Non on essaie de vivre hein, on ah. veut ah, okay, quand on peut Ah ok on peut Ok tranquille. En bon. cas, merci beaucoup. Hein. Merci. Au Salut bon. comment ça va Ça va, ça va et vous Ça va bien Très bien, merci et toi. Qu'est-ce que vous faites toi, aux champs élysées là un petit peu là On se balade. On se balade Ouais. Petite balade, ouais. Seulement t'es sûr seulement Ouais sûrement. Donc voici la question. On aimerait savoir le truc le plus que vous avez acheté jusqu'à présent Aye. Faut dire la vérité Moi, moi je suis pauvre hein, Non, non, non Toi, euh, Balenciaga, ça les coques là et iPhone euh, XR là 5XR, hein. Attends, je crois que je vais acheter le plus cher Non, en vrai, je suis pauvre ils hein. sont d'où l'argent de Balenciaga, ça, iPhone XR là Ah, la bourse, hein. ah la bourse Ah, c'est la bourse Ok, ok, ok Et lui là <rire> coupez <Combien> de <rire> la bourse Combien <rire> la bourse coupez <rire> la bourse coupez <rire> la bourse coupez <rire> la bourse coupez <rire> la bourse pas la bourse. Et toi du coup c'est quoi le truc le, le plus cher que t'as acheté le plus cher, vas plus ouais, <rire> Non, non, non. Je suis riche toi non, ah, je, suis pas riche. Mais euh, je crois que c'est mon ordinateur, un hein, MacBook. Oui, mais après 1200, un truc comme ça. Ouais non 1400. Ouais, elle compte ah, même plus. Non, ça va, c'est propre. Va. Et toi c'est quoi le truc plus cher Ah moi c'est secret. Hein. C'est secret pourquoi C'est quoi C'est le cœur d'une femme. Ah ouais <rire> <rire> Du coup, deuxième question. C'est quoi le truc le plus cher que tu comptes acheter prochainement Que tu comptes Euh... Une paire, enfin. Ouais, une paire Chanel, je crois. Chanel Ouais. La B23, là Ah non, Chanel, c'est genre. C'est sûr, ça va Chanel, ok. Je sais pas comment elle a mais bref, une paire Chanel. Ok, ça marche Chanel, ok. Voilà. Et toi, du coup Ah, ce serait une paire aussi, la Prada, là, je sais pas comment elle s'appelle. Tot Bust. Ouais, non, non, non, c'est celle avec la grosse semelle et les Ah, c'est Ok, d'accord, ok. Bien. Et pas dire qu'un un, un Macbook, je sais pas quoi, combien, c'est bon ce là. Ah, si, je compte acheter un Macbook aussi bientôt. Ah oh, oui, ouais. avec la bourse, ah, et la bourse. <rire> avec la bourse Avec la bourse, la bourse, en tout cas, merci à vous. Hein. Merci, merci, bah c'était bien connu. Cool, merci. merci beaucoup. Hein. Bonne journée. Ça passe sur YouTube, vraiment ou Ouais, YouTube, vraiment. Ouais. C'est quoi la chaîne La chaîne, c'est 2crazy. De de... Comment on écrit Comme 2crazy. Ok, okay. Voilà, tu okay. crois ici, voilà. Ça marche, ça Ma marche. Même sur Insta, s'il vous plaît, c'est IC Andy avec, euh, vous savez comment écrire ici, hein, genre I, C, Y, Y, Andy comme Andy, hein. enfin vous êtes pas pris, quand, voilà. quand même. Ajoutez-le, hein, <rire> ajoutez-le. Ajoutez-moi, hein, je regarde avec vous. Mettez en mettez commentaire bourse. Merci le Il Immense. Merci, salut. hein, merci. Bon, la question est un peu bizarre, mais on aimerait savoir le truc le plus cher que tu as acheté jusqu'à présent. Le truc le plus cher, que ça maison, voiture, tout ce que tu veux. Euh, je dirais maison. Entre 500 mille et 1 million ou. Voilà. Ah non, quand même, vrai, hein ouais. Ah ça va ça va. Ouais. Et c'est quoi le, le truc le plus cher que tu comptes acheter prochainement Encore une maison. Encore <rire> une maison euh, ce Paris ou au bled ah, ou... Au, au bled, ouais. Ok. Combien tu comptes mettre euh... Euh, Vraiment, dans les, dans les mêmes, dans la même tranche. Ah, donc, ça va, ça va l'argent. Hein. <rire> on est amis nous maintenant, on est amis. <rire> Et comment tu t'appelles Eva. Eva, eh ben, très bien. Bon d'abord, on aimerait savoir dans quel domaine tu travailles ou tu étudies Je suis étudiante en école de commerce en deuxième année. Un master ou tu comptes arrêter euh, Non, de... je vais faire un master. Master, ok. Ouais, 5 ans. Et tu payes combien par an bah l'école elle est dans les 10 mille euros par ouais, mois. elle avait dix mille euros quand même, un petit euros On aimerait savoir le truc le plus cher que tu as acheté jusqu'à présent Sans mentir, dis la vérité Le truc le plus cher que je me suis ouais. acheté c'est une paire de chaussures Fendi à 1000 euros 1000 euros ok Ouais j'ai déjà mis une Déjà bien 1000 mille euros hein, mille euros c'est beaucoup hein Deuxième question, le truc le plus cher prochainement que tu comptes acheter Le truc le plus cher que je m'achèterai je pense euh, une voiture Ouais. Une voiture, ouais. C'est quoi ton budget, on va dire Bah, pour une, euh, une petite voiture mignonne, je pense que je mettrais maximum maximum 20 000 euros. Dans va. ma première voiture. Oh, c'est bien. Ouais. Alors, c'est quoi le truc le plus cher que tu as acheté jusqu'à présent Que ce soit tout ce que, que mon tu iPhone. veux. Hein. C'est iPhone. Un... C'est max. Genre 1200, non Ouais, 1259. Ouais. Ok. Et Avec pourquoi AirPod. Ah, putain, ouais. Toi, donc, t'es un grand fan d'iPhone Moi, je suis fan d'Apple. Ah, j'suis ouais. Pas Apple. Pourquoi pas ouais, En tout cas, c'est sécurisé alors que Samsung. Euh... Hey parle bien de Samsung hein, moi je suis un grand fan hein Eh hey, hey, eh on va bah, bien euh, hein Samsung. eh eh hey, hey Samsung c'est bizarre hey Mais à, dire qu à quand es, à dire qu au collège, t'avais les vieux portables Samsung, Nokia donc euh... Nokia. Nokia, bon bah, voilà, c'est pas Samsung <rire> Ouais il est comme ça lui <rire> Mon gars si on trouve un Samsung Fluo, tu, as, tu achètes ou pas Un Samsung Fluo Tu dis oui non S10 ouais Ah voilà Ah voilà S10 Plus Ah voilà, S10 ah, voilà Merci mon gars ouais. On aimerait savoir dans quel domaine tu travailles Je travaille pas trop loin euh, pour une boîte euh, qui s'appelle Apple. Apple, ah bien bien bien d'accord ok, donc tu es un grand fan euh, d'Apple on va dire voilà, Parce que moi j'aime pas iPhone tu vois, j'aime pas iPhone hein. T'aimes pas ah, J'aime pas hein. On aimerait savoir le truc le plus cher que tu as acheté jusqu'à présent, le plus cher Ça sera ou le tatouage ou à mon avis plutôt la musique Tatouage combien du coup en tout euh, je, euh, Là pour l'instant j'ai que les deux bras complets, ouais. le torse C'est pas mal c'est pas mal hein Là j'attaque je fais les côtes yes et après on verra euh. okay. Mais euh, non euh, ouais moi c'est clairement la zik J'en fais depuis que j'ai 19 ans. Guitare, chambre, ouais. un peu tout. J'ai euh, commencé par la guitare, j'ai fait de la basse dans un projet ouais. pendant presque 9 ans. Et euh, là, je fais de la prod euh, trap hip hop. donc oh, lourd, lourd, lourd, Des ordi, euh, des basses, des têtes d'ampli, des câbles. Euh, combien en tout, combien tu penses Une tranche de prix après. Euh... Au total, dans la ouais. zik, Moi je pense que oui, j'ai dû facile claquer 20-30 000 balles au final, ah ouais, euh, même, ouais. espacé ouais, sur plusieurs années. Oh, tu vraiment du bon matos, ça, je pense. Là. Ouais. bon matos, ouais. Je vais bien. pas me plaindre, je vais pas me plaindre. <rire> c'est bien, c'est bien, c'est bien. Du coup, est-ce que tu as un Instagram, du quoi donner aux abonnés, comme ça, ils s'abonnent? Alors, vous pouvez me suivre sur l'île Savage X616. Voilà, liste c'est mon euh, C'est mon insta par rapport à mon projet musical justement que j'ai en ce moment. Du coup, plus trop, plutôt tourné, trap hip-hop euh, okay. relativement vénère. Salut mon gars, comment ça va Super et toi. Bien aussi, et toi Tranquille là, tranquille avec toi. Dis-moi, c'est quoi le vêtement le plus cher que tu as acheté jusqu'à présent Dis-moi la vérité. C'est ce t-shirt-là, je pense. Ok, du coup, à combien tu l'as acheté 80... NC, hein NC ouais. ouais okay. C'est N6. J'ai acheté à 89 euros. D'accord, sur le site, je pense, il Ouais, sur le site. Ils vendent aussi des vestes. Ouais. Je vais me prendre une veste qui vend. Et voilà elle coûte 200 quelque je pense. Ouais. ouais. Et je compte l'acheter euh, acheter une voilà, comme ça. Ah c'est calme. OK. Ouais, ça va. On merci à toi. Hein. Salut, comment ça va Ça va. Ça va bien aussi Ça va super. Ça va Ouais. Très bien, très bien. <rire> du coup, on aimerait savoir le truc le plus cher que vous avez acheté jusqu'à présent. Que ce soit une maison, une voiture, tout ce que vous voulez. Une voiture. Voiture combien 12005. C'est une quoi sans discrétion la marque Une Polo. OK. Euh, moi ma voiture aussi Audi. Audi Combien ouais. t'as mis à peu près 18 000 Ah ça va quand même hein Ouais, 18 000, ouais Ça va, ça va, ça va Et euh, vous bossez dans quel domaine Vous bossez dans quel domaine ouais Moi je suis étudiante, j'ai fait un peu de télé. Un peu de Et télé, voilà. d'accord, ok. Télé-réalité Oui, les princes de l'amour. Ah, les princes de l'amour mmh. Et toi du coup oh non, je... Ben, moi je suis étudiante aussi. T'as bossé un peu de télé ou pas Non D'accord, que okay, ça marche. <rire> Deuxième question, c'est qu'en gros, on aimerait savoir le truc le plus cher que tu comptes acheter prochainement. Moi Pourquoi je sais, et d'ailleurs, c'est là, je crois que je vais m'acheter un bracelet à 3800. Fred, j'ai craqué en or. En or carrément <rire> Ouais, <rire> il est magnifique et je vais okay. l'acheter, okay. c'est sûr. Non, parce que je vois qu on dit, dit que tu as des bijoux, ça va. Hein ouais, Collier, bijoux, ça et tout, voilà. d'accord, ok. Or, hein, ouais, or, ça, hein. okay. Combien du coup le bracelet sans discrétion Celui-là, euh, c'est un Messica, il fait 2008. Oui, 2008, okay. ouais. Et toi, c'est au niveau euh, bracelet, tout ça, non Je suis pas trop bijoux, non. Ah, elle pas les bijoux. Pas du tout! Bon, ça marche, ok. En tout cas, merci à vous. Qu'est-ce que tu fais sur les champs là? T'es venu un peu charo ou t'es venu en mode. Oh, là, je suis venu, j'attends un peu ta home, on va au Burger King là. Quoi, le truc le plus cher que tu comptes acheter prochainement? Que ce soit vêtements, oh, euh... voiture ah, C'est quoi ah, ah, ah, ton budget euh, dans une voiture? Dis-moi la vérité. 3-4 000. 3-4 000, ouais. 000, max 10 000. Max 10 000? Ouais, moi aussi, c'est une voiture aussi. Et au budget? 2-3 euh, 000. Oh, ça va, 3000, ça va. Ouais, ça va, ça Et l'iPhone 11 ouais. aussi, peut-être. Non, va sortir. L'iPhone 11 Ouais. Oh, T'as ouf, toi. Moi hein, le... c'est L'iPhone 11, hein, hein le... Mais celui à 800 euros, là Ah, le normal, quoi. Ouais, parle. normal. Le project. Ah on est ça. <rire> Alors, du coup, est-ce que vous connaissez la marque NC C'est une marque oui, ouais, qui est connue à Londres et tout compagnie. Je sais pas si vous connaissez cette marque-là. Tu vois, tu vois, carrément. Mm -hmm. Je vais ça sur. Euh, je crois que c'est un site internet ouais, euh, ou dans les pubs. Tu sais, Instagram, façon. Ouais, Instagram, ouais. Déjà, j'ai cliqué dessus et après, j'ai acheté des caleçons là-bas. Putain, Vous en avez un sur vous là, vite fait C'est nul Ouais, moi celui-là Pas mal hein Et du coup, on va dire que à combien vous l'avez acheté le caleçon là C'était un pack en fait. Le pack il est à 45. Vous avez trois caleçons, combien Un caleçon une paire de chaussettes. Ils sont là. Dis-moi tant tu veux. Ouais, ouais, pas mal hein. une Lui il est équipé. Pas mal hein Il est là et du coup, on va dire qu'est-ce que vous comptez acheter prochainement dans la boutique euh, NC prochainement là Carrément, je crois que je vais leur envoyer un message sur Instagram parce que tu vois sur Instagram, on va dire que je serai pas un influenceur. Ouais. De toute façon, on va être d'autres personnes. Tu as, tu, as, tu as combien de abonnés pour savoir pour les abonnés là À peu près, je vais bientôt atteindre 100 000 hein. Oh, c'est bien. C'est ouais, <rire> pas C'est ouais, pas C'est <rire> bien. Calme-toi. Je... Toi, du coup, combien de Ouais je vais bientôt les 70 000 Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu ouais. coup peut-être faire en gros un partenariat avec eux, quoi, en gros. Ah, ouais, pourquoi pas hein, Franchement. Non, si ils pas, même pas. ils regardent la vidéo, ouais. Ou quoi. Ouais, ouais. Franchement, moi, je suis sûr. aussi. Ouais. C'est bonne qualité, tout ça, c'est bien. C'est bien. Merci à vous. Hein. En tout cas, vous avez un super look. Vous êtes dans la mode ou quelque chose Pas du tout. Euh, communication. Communication, d'accord, ok. En tout cas, le chapeau, il est excellent. Hein. Ah, monsieur, on aimerait savoir le truc le plus cher que vous avez acheté jusqu'à présent. Ouais. Un appartement, un appartement. appartement, ok. À combien, du coup, vous l'avez euh, acheté 320 000 francs. Après, ah, d'accord. Ouais, okay. je, je suis encore un peu... Ouais, encore l'ancienne, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Et du coup, la deuxième question, c'est qu'on aimerait savoir le truc le plus cher que vous comptez acheter prochainement. Rien de très très cher. Très cher. Rien de très très cher. Une nouvelle veste, par exemple. Euh... Ouais, toujours. Toujours, toujours. Euh, une fringue, un truc un peu sympa, un beau jean, un une beau nouvelle sinon. veste. Euh... Ou un chapeau sinon, hein. Ou ouais, un chapeau. Toi, tu es un abonné ou pas Ouais. Est-ce que tu mets des pouces bleus Euh, ça m'arrive, ouais. Ouais, vite, là. Je me prendre toi On aimerait savoir le truc le plus cher que tu as acheté jusqu'à présent. Euh, ou mon téléphone, ou ma montre, je pense. Ok, montre de quoi C'est une Rolex ou une... C'est D1 Milano, c'est une marque napolitaine, c'est une marque qui vient de Milan. Prochainement, ouais. euh, je sais pas trop, peut-être trouver un appart, ou après voir euh, avec, avec madame, voir euh, peut-être un appartement ou un truc comme ça. C'est quoi suite, euh... du coup votre budget pour un appartement à peu près Je ne sais pas en vrai, en vrai on n'a pas C'est pas idée <rire> Non, en vrai ouais, une on n'a pas okay. Ça marche, en tout cas merci beaucoup hein. ben Avec plaisir Je <rire> crois que c'est un sac Givenchy. Combien à peu près t'as payé 2000 Tu peux payer par toi-même ou c'est un petit cadeau ou euh... Mes parents, Mes parents okay. Ça va, bien, 2000 balles ah, Mon sac Yves Saint Laurent Le truc le plus cher que tu comptes acheter prochainement Une voiture Une voiture, ok, c'est quoi ton budget pour une voiture Simon même, 30 000 30 000 Ah ça va, hein. Donc, tes parents, euh... ah ouais Et toi du coup Son sac Givenchy Ah donc tu comptes l'acheter Oui L'acheter, en tout cas on sera très bons amis, hein. tes parents là, ils sont cool là, hein, on va dire très ouais. bons amis Est-ce que tu connais la marque NC c'est marque connue à Londres en ce moment, et là du coup elle vient en France là, en gros ils font des caleçons, des chaussettes, des trucs vraiment stylés, et c'est du haut de gamme. Ah non, bah du coup les caleçons non. Les caleçons mais euh... ils font aussi des, je crois, des, aussi des brassières, des ce qui engorge ça et tout. Ah non je connais pas. En tout cas, va checker en tout cas c'est un très très bon truc, H-E-N-C-E-S. -E D'accord. Voilà, en okay. tout cas Merci à vous. Merci, à toi. Merci Merci. d'avoir visionné la vidéo En tout cas mettez en commentaire le truc le plus cher que vous avez acheté Avec le hashtag Niamalux Niamalux mettez ça en commentaire avec le truc le plus cher Et vous avez vu une belle caisse là, personne n'y touche